Rechercher dans Signal à l'aide de vedettes matières. Dans cette vidéo, nous apprendrons à rechercher avec des vedettes matières dans Signal à l'aide d'un exemple de recherche dans cette base de données. 1. D'abord, accédons à la base de données Signal. Voici ce que vous verrez lorsque vous ouvriez Signal. Les renseignements relatifs à votre bibliothèque seront visibles. 2. Pour d'éviter, cliquez sur « Advanced Search ». 3. Assurez-vous d'avoir caché « Suggest Subject Terms ». Insérez vos termes à rechercher, dans cet exemple, « Vie privée », et cliquez sur « Search ». 4. Parcourez la liste pour une vedette matière pertinente. Dans cet exemple, nous voyons « Politique de confidentialité ».« Vie privée » et confidentialité, ce qui indique que vie privée et confidentialité est la vedette matière qui se rapproche le plus de vie privée. Nous allons donc la sélectionner. 5. La mode de vue en arborescence paraît à l'écran. Dans cet exemple, il y a trois arbres, ce qui indique que la vedette matière fait partie de trois catégories différentes. On peut voir les termes connexes plus généraux ou spécifiques et en sélectionner un, s'il est plus pertinent à la recherche. 6. Cliquez sur l'icône sous la colonne « Scope » Élisez la « Scope Note afin de vérifier la pertinence de la vedette matière. 7. Cochez la boîte de la vedette matière sélectionnée « vide, privée et confidentialité ». 8. À la droite de la colonne « Scope ». Vous verrez une liste de sous-titres. Si vous en trouvez un ou plusieurs pertinents à votre recherche, sélectionnez-les. Les termes sélectionnés seront ajoutés à la boîte de recherche. Ceci limitera les résultats de votre recherche. Nous vous suggérons d'effectuer une première recherche en laissant cocher la boîte « Include all subheadings ». 9. Sous le bouton « Search database », vous aurez deux options parmi lesquelles choisir. A. Explode. Cette option donnera plus de résultats de recherche en incluant tous les dates matières plus spécifiques que celles que vous avez sélectionnées à votre recherche, dans cet exemple « Devoir d'avertir » et « Confidentialité génétique ». B. Major Concept. Cette option donnera moins de résultats de recherche, potentiellement plus précis, en limitant votre recherche aux articles dans lesquels votre vedette matière sélectionnée a été indiquée comme concept important, ce qui signifie qu'elle est d'une importance particulière à l'article. 10. Cliquez sur « Search database ». Vous verrez paraître la liste des résultats. Et voilà! Vous savez maintenant comment effectuer une recherche de base dans Signal à l'aide de Vedette Matière.